Bonjour à tous, après avoir vu la figure la plus simple, le triangle, on va passer aux figures à quatre côtés et quadrilatères. Nous allons donc passer en revue les différents types de quadrilatères, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un quadrilatère La définition, c'est une figure qui a quatre côtés. Ci-dessous, vous avez l'exemple d'un quadrilatère quelconque, sans propriété, pour tout ce chapitre, merci de reproduire les figures précisément à la règle, en essayant de bien dessiner les figures avec leurs propriétés. La deuxième figure va être le trapèze, qui a au moins deux côtés parallèles. Donc Sur le dessin du dessous, vous voyez que le côté du bas et le côté du haut sont parallèles. En l'occurrence, il est un peu particulier ce trapèze, puisque le côté de gauche et le côté de droite ont apparemment la même longueur. C'est donc un trapèze isocèle. De la même façon, on peut avoir un trapèze rectangle s'il si a un angle droit et pour cette première partie de quadrilatère, le parallélogramme très compliqué à écrire entraînez-vous il a quatre côtés parallèles deux à deux donc sur le dessin le côté du haut et le côté du bas sont parallèles le côté de gauche et le côté de droite sont parallèles Il y a une propriété qui en découle c'est que les deux côtés parallèles ont la même longueur on continue avec des figures très connues comme le rectangle et pour définir un rectangle, on va juste se satisfaire du fait qu'il ait quatre angles droits. Le carré, qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Et enfin, le losange, qui a quatre côtés de même longueur. N'oubliez pas de reproduire ces figures. Enfin, il y a toute une famille de, de quadrilatères assez particuliers, qu'on voit rarement, mais il faut, dont il faut connaître le nom. Ce sont les rhomboïdes. Encore un nom compliqué à écrire. Les rhomboïdes ont deux paires de côtés de même longueur et les côtés de même longueur se touchent. Donc ci-dessous, vous avez les rhomboïdes A, B, C et D. Eh bien, les côtés AB et AD dans la figure de gauche ont la même longueur et se touchent. Les côtés BC et CD D de... sont de la même longueur et se touchent. Sur la figure de droite, ce sont les côtés AB et BC qui ont la même longueur et qui se touchent, et les côtés AD et DC qui ont la même longueur et qui se touchent. Mais ces deux figures sont différentes, vous en doutez. La figure de droite s'appelle un fer de lance, car elle a un angle rentrant. L'angle donc sur la figure de droite ADC est un angle rentrant, et fait plus de 180 degrés. Tandis que le cerf-volant, la figure de gauche, n'a pas d'angle rentrant. Sur la figure de gauche, vous remarquez qu'il n'y a que des angles aigus ou obtus. Pour conclure cette vidéo, notez que on a vu que pour un triangle, la somme des angles vaut toujours 180 degrés. Et bien, Pour un quadrilatère, la somme des angles vaut toujours 360 degrés, deux fois plus. On va essayer de le montrer en classe. Comme d'habitude, ne me croyez pas à vérifier. Vous allez donc tra tracer proprement un trapèze, mesurer ces quatre angles et les additionner. Et vérifier que vous trouvez bien avec l'erreur de mesure, après, 360 degrés. Dans ce chapitre, comme dans tous les chapitres de géométrie, il est très important que vous vous entraîniez à faire les figures. Donc là, pour ce chapitre j'espère que vous avez bien pris le temps de bien, de bien tracer euh, les trapèzes, les fers de lance, les carrés, les rectangles, etc. Toutes les figures de chapitre. Et commencez dès à présent à apprendre par cœur les définitions. Et pour cela, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.